Oui, donc sur l'exploitation, euh, bon, il y a la partie laitière, mais il y a aussi la partie euh, verger. Hein. On a euh, actuellement à peu près 9 hectares de verger, donc euh, 3 20 hectares en basse-tige, donc uniquement culture. Et puis euh, tout le reste en, en pré-verger, hein, en verger haute-tige, où là on continue euh, pour la partie, on va dire, sur la zone d'exploitation euh, pâturée, hein, jusqu'à la... Début septembre où là on va enlever les animaux pour éviter une surconsommation de, de fruits. Et une autre partie euh, un petit peu plus à l'extérieur de, de l'exploitation qui, euh, euh, qui est fauchée hein, pour euh, faire du foin.